Moi, c'est surtout le numérique, parce que non seulement ça correspond à notre génération, on est tous euh, obsédés, on va dire, avec le, nos smartphones, nos ordinateurs, et puis euh, la télévision, et puis c'est une évolution, et puis c'est, pour moi, c'est quand même important. Que nous, à la maison, on est tout le temps dessus maintenant. Vu qu'on passe trois quarts du temps au lycée, je pense que ce serait pas mal qu'au lycée aussi, ce soit comme ça. Bah, je pense que c'est intéressant pour, euh, pour l'apprentissage d'avoir des supports différents, en fait. Je pense pas qu'on puisse tout remplacer par ça, mais euh, moi, je pense que c'est vraiment un complément du cours classique. C'est vrai que... Euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est dé... pas vraiment de se débarrasser, mais d'avoir beaucoup moins de manuels pour les gyneaux et pour des personnes qui auraient aussi des difficultés à porter ce genre de poids. Bah, le fait de, de projeter les exercices, de projeter certaines choses, je pense que c'est vers ça qu'on devrait tendre. Moi je pense que c'est essentiel de garder les cours avec un cahier et un livre, quand même, je trouve que c'est quand même essentiel. Je trouve que c'est plutôt une redéfinition de l'école de commencer à faire tout avec le numérique, etc. Pour moi, le lycée euh, parfait, on va dire, ce serait aussi d'avoir des cours euh, inversés. Depuis un certain temps, nous, nous avons les polycopiers et des, des magazines en fait, euh, où euh, nous avons notre cours. Nous lisons donc euh, ce papier chez nous. Et dès que nous arrivons en cours, euh, nous posons des questions euh, sur euh, les termes que nous n'avons pas compris. Et euh, bien sûr, le professeur nous, nous fait le cours. en fait. Et ça nous permet, nous aussi, de, de faire nos propres recherches chez nous et de vraiment travailler et de ne pas être là euh, assis pendant les deux heures, d'être un peu plus actif et donc euh, d'approfondir encore plus vu qu'on a déjà... Euh, les termes compliqués en tête et de pouvoir avancer plus rapidement dans le cours en fait. Je pense un lycée un minimum écologique aussi. Depuis la maternelle, on nous apprend le, le tri, tout ça, mais en soi, à l'intérieur des établissements scolaires, il n'y a pas grand chose. L'accès à tous aussi parce que pour les handicapés, tout ça, il y en a plein, encore plein d'établissements qui sont pas équipés pour les accueillir et je pense bah, qu'on est tous égaux et qu'on devrait quand même tous avoir la même capacité pour aller au lycée. Depuis qu'on est enfant, on nous passe beaucoup de films américains avec une vie lycéenne pas pareille que celle en France. Il n'y a pas vraiment une cohésion. En fait, on, on a chacun notre groupe, mais un groupe très différent qui devrait plutôt se supporter. Mais c'est vraiment ce qui m'a frappé et c'est ce qui est très différent des, des États-Unis, en fait. Je pense que le développement du sport, c'est aussi une histoire. Euh d'égalité aussi dans le, dans le lycée. Au-delà du fait d'avoir une cohésion en fait, au sein du lycée, le lycée peut, peut proposer des services sportifs bah, soit presque gratuits ou à très très bas coût. Et je pense que développer ça, c'est aussi permettre l'accès au sport à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de mettre une centaine d'euros dans je sais pas un certain club sportif ou autre. Et je pense que ça, c'est vraiment aussi une forme d'égalité que les établissements scolaires pourraient davantage mettre en œuvre et mettre en avant. On nous dit tout le temps qu'il faut bouger, qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut faire du sport. Et si on n'en a pas les moyens, bah, on peut le faire.